Donc le Léman, c'est la, la monnaie locale du bassin lémanique transfrontalier. et On fête aujourd'hui nos, nos un an à Alternativa. Et donc, depuis une année, on a vraiment connu un fort développement, autant au niveau, au niveau géographique, avec un, vraiment un SMH de groupes locaux, que ce soit à Merin, à Lausanne, euh, dans, dans plein de, de, de sous-régions du, du bassin. On a aussi euh, vraiment un fort développement des, des professionnels qui l'acceptent. On est bientôt à 300 membres euh, professionnels dans le, dans le réseau autant en France voisine que sur canton de Vaud et, et sur Sur canton de Genève. On a aussi un, un fort accroissement des unités en circulation. On, est passé, on a commencé au début avec 17 000 euh, à l'année dernière, on est maintenant à 60, plus de 65 000 euh, unités de l'aimant qui donc circulent dans l'économie locale et tissent des liens euh, entre les, les professionnels de l'économie euh, locale et réelle. Et puis, on a aussi un fort euh, impact médiatique et citoyen, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui nous rejoignent, que ce soit le vendredi midi au Café Les Savoises, à plein palais pour discuter euh, de comment développer le projet à différents groupes de travail ou aussi euh, dans les fêtes de quartier, donc on a vraiment un fort, euh, un fort impact au niveau de, euh, des habitants. Donc depuis, depuis Alternativa, le message, c'est, ben, il nous a permis de se, de se lancer il y a une année, d'avoir cet engouement qui a démarré autour de la COP21. Aujourd'hui on fait le point une année après, on est vraiment très satisfait et très, euh, très fiers de tout ce qui a été fait depuis une année. Et c'est l'occasion de faire le point et de dire maintenant, on doit vraiment travailler au niveau des filières, tous les professionnels qui sont dans le réseau, on doit travailler avec eux pour faire circuler l'élément plus loin dans l'économie réelle. Voilà. Donc euh, ça, ça a bien démarré et ça continue.